Aujourd'hui encore, on se retrouve pour aborder un thème, mmh. je suis imparfait, et, et alors, alors C'est quoi votre problème Et alors Et pour répondre à cette question aujourd'hui, j'ai un merveilleux public sur le plateau. Ouais. Un merveilleux public sur le plateau, et on a des chroniqueurs, wow, regardez les couleurs, regardez la, wow. la symbiose la symbiose chromatique des couleurs waouh wow. voilà on a on a quelqu'un en jaune en rouge en bleu on a un vendeur de footlocker waouh on est vraiment waouh c'est voilà alors on va présenter un peu les chroniqueurs on va aborder ce thème là qui va vraiment vous bénir yes. vous allez voir on va parler d'évolution de progression de croissance yes. de transformation alors nous avons à ma droite le meilleur des vendeurs de, chron... de... Oh. le meilleur des chroniqueurs vendeur de footlocker Willy oh. oui, me... attends attends attends, attends. On a ouvert Willy Bissap, on avait Willy Bishop, on avait Willy Big, on avait Willy B Steel. Uh -huh. On wow. a avec Footlocker, faut Willy quoi Willy B. Willy, Willy B Jordan. Willy B. D'accord. On a William. <rire> on a William sur le plateau. Yeah. Yeah. On a William, Rappelle-moi d'eux. Ne plus jamais te demander de prendre Et on a à sa droite, on va l'accueillir. Alors, c'est la petite nouvelle. C'est la petite nouvelle. Wow. The, the Little New People. Wow. La petite nouvelle de Fresh, on l'appelle. Alors, vas-y, tu te laisse représenter. Quels sont tes prénoms J'ai dit tes prénoms. Ah Ah Elle <rire> Appelez-moi Faustine, appelez-moi Faustine, ok. Oh. C'est quoi ton deuxième prénom c'est quoi ton troisième prénom Ah non, je ne vais pas sur cette quoi ton... Le troisième prénom c'est Fleurissette. C'est pas... On déballe, on déballe tout aujourd'hui. C'est Fleurissette. Là. Elle n'est pas fleuriste. On a qu'un bon. Faustine allez. La nouvelle chroniqueuse de Fresh. Ah, en face de Faustine, on a... Waouh. Wow. Wow. <rire> je n'ai qu'à commencer. Oui, hein, wow. Le Plus les Waouh. C'est un deuxième prénom. Yes. C'est quoi C'est William. C'est William. Ouais. Non oh. Oh, on a Cameron William oh Et à sa droite, on a, wow, elle a une barrette. Montre ta barrette en fait. Waouh Waouh Habillé tout en jaune, waouh, waouh, waouh, wow. pour attirer les abeilles. Wow. <rire> on a Indi Bilaik Indira. Yeah Et moi-même, Rémi de la Iglesia. Ouais nous abordons ce thème-là, je suis imparfait, et, et alors, alors. Et alors. Mm. Willy, B.I.G, Willy Bissab, j'aimerais déjà me concentrer un peu sur toi et te poser une question. Je suis imparfait, et alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi, quoi ce titre d'émission Parce que c'est bizarre un peu. Mm. Dis-nous un peu, qu'est-ce qu qu'on a voulu qu dire par là On a voulu dire par là qu'on est imparfait, mais alors, ça veut quoi <rire> Waouh, tu m'éclaires vraiment Pour développer, tout simplement, c'est qu'il y a un processus, ouais, mm. et... Euh, dans la vie, il y a des processus pour toute chose. Ouais. Yes. Et que même si on est imparfait maintenant, bah, qu'est-ce que ça fait Parce que demain, ouais. on va yes. devenir meilleur yes. et parfait. Exactement, yes. exactement. Lorsqu'on parle ici, ce thème c'est je suis imparfait et alors. On aimerait vous dire cela, c'est que vous êtes imparfait, mm. nous sommes imparfaits, yes. on a des défauts. Mm. Et alors Vous yes. me direz, et alors dans quel sens dans, le, dans quel sens Dans le sens où. On les assume et yes. on se concentre maintenant sur notre croissance et notre évolution. Yes. C'est ça, Edira. Yes. Yes. C'est yes. ça. ça. En fait, l'imperfection, c'est pas une fatalité. C'est pas, mm. pas une fatalité. C'est pas fini en fait. C'est pas yes. fini. J'avais regardé euh, la définition d'imparfait mm. et il y avait une définition qui disait quelque chose qui n'est pas achevé. Okay. Donc, quelque chose qui wow. n'est pas fini. Waouh. Ok, ok, yes. attends, yes. t attends, t attends, t attends, attends, mm. attends. Là, tu, tu, tu ah, ça, c'est très, très bien. Ça, ça c'est oh, très, très, très bien. Dit. Quelque chose qui n'est pas achevé. Ça, c'est très, très bien. Mais imparfait, qu'est-ce que ça veut dire exactement, Edira Ou du moins. Est-ce que nous sommes tous imparfaits ou dans quel sens ça veut dire qu'en fait on est tous, on a je pense une forme finale. Une forme où t'es au top du top du top. a une forme de toi qui est au top du top, mais des fois... Comme quand tu te réveilles et quand tu sors après chez toi. Ouais, surtout moi là. Une photo tout de suite d'Inyra qui se réveille, on ne sait pas. Une photo d'Inyra au réveil, c'est au montage. Ouais mais en fait c'est ça en fait, l'imperfection c'est quelque chose que... C'est un état dans lequel tu es. Mais c'est pas fini. C'est un yes. état, voilà, en fait, le fait d'être imparfait. Bon, chacun entre nous, on est a un imparfait. Yes. On a un parfait. Euh, mais je dis pas maintenant imparfait du sens, on est des pécheurs, on est sales, on est maudits. Yes. Pas du tout. Hein. Amen. Mmh. Nous mmh. sommes mmh. des enfants de Dieu. Yes. Nous sommes nés de nouveau. Amen. Nous appartenons à Dieu. Yes. Cependant, nous, bah, nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Yes. Cependant, dans ce royaume-là, nous sommes en cours de fabrication, Amen. Amen. en cours de formation. Yes. Et yes. nous avons encore des défauts. Nous avons encore des choses à travailler dans notre caractère, dans Amen. notre vie, mmh. dans notre comportement, dans un bon nombre de choses. Yes. <cười> William. Et du oh, coup... Je rigole, nous avons ah plein de choses à travailler, nous yes. sommes alors imparfaits, mais nous tendons vers la perfection. Ah oui, oui. C'est vrai, en fait on est comme des pierres précieuses. Ouais, C'est-à-dire mmh. qu'au début, une pierre précieuse, il bah, n'y a pas trop d'utilité mmh. en fait, mmh. mais quand on casse, après ça devient un diamant. Ça wow. devient Donc, un diamant. C'est vraiment ça, nous on a en, en, comme une coquille. Casser, casser, casser et, et après on devient parfait. Et ce qu'on dit, William, c'est qu'il faut assumer le mm. fait qu'on est imparfait, yes. mais il faut tout de même croire qu'en mm. nous se cache la ça. perfection yes. et qu'avec le temps, avec x, y chose, mm. la perfection mm. va sortir, Cameroun. Mm. Mm. C'est ça. Et euh, j'aimerais ajouter quelque chose. Euh... Rajoute. Parce qu'il y a qui... le bounce. Ah, c'est ça. Ah, ça. Il y a le bounce, Je bounce. Maintenant, t'inquiète, t'inquiète. C'est que j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est qu'on est de nouveau. Et Lorsqu'on accepte Jésus, pardon, on est mm. de nouveau et euh, on reçoit un nouvel esprit. Ouais. On, reçoit notre... esprit. on reçoit le saint-esprit dans notre esprit. Voilà, c'est ça. Mm. Et notre esprit est formaté. Mm. Mais on n'est pas automatiquement parfait, en fait. OK, mm. amen. Parce que j'aimerais dire que, comme l'apôtre l'a dit, mm. l'apôtre Alain Patrick Sengue, et c'est que la vie chrétienne, c'est une petite école. C'est... Waouh La vie chrétienne, c'est une école. On mm. apprend mm. exactement. Mm. C'est qu'au fur, mmh. fur et à mesure du temps, on se perfectionne justement par rapport aux, aux choses qu'on va vivre, par rapport mmh. aux enseignements qu'on reçoit. Qu on reçoit wow. Et ça nous édifie, ça nous fait grandir spirituellement. Ça nous fait grandir spirituellement. Mmh, ça. ça nous fait grandir parce que là, c'est très intéressant ce qu'il dit quand il parle d'école, parce qu'en fait, naître de nouveau, yes. c'est rentrer dans l'école. Mais yes. yes. yes. ensuite yes. dans l'école, on progresse, on avance. On rentre dans l'école avec nos défauts, avec nos imperfections. Et Dieu sait qu'on a des imperfections à travailler, n'est-ce pas On a des choses dans notre caractère, dans notre âme dans un bon nombre de, de, de domaines de notre vie, des choses mmh. à travailler, mais lorsqu'on est de nouveau Cameroun, comme tu yes. dis, on rentre dans l'école, et yes. c'est là yes. alors que ça le vrai me... travail commence. Wow. Yes. C'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes imparfait, personne jusqu'à là n'est parfait si yes. ce n'est Christ, Amen. mais nous tendons vers la perfection. Notre Amen. but, ce n'est pas dire, oh là là, je suis parfait, se mentir à nous-mêmes, non. Notre yes. but, c'est dire, voilà, je suis encore imparfait, yes. j'ai encore des choses à travailler, Amen. mais t'inquiète pas, je les travaille jusqu'à ressembler pleinement à Jésus. Amen. Amen. Parce que... J'aimerais me rajouter quelque chose, mm. c'est que nous ne sommes pas parfaits et on va le devenir en fait. On et va le devenir. C'est ça. Et il y a un verset devenir. dans la et Bible. qui dit... vers le fait de le devenir. C'est ouais. ça. Et il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est Matthieu 5, 48. Ouais. C'est qu'il euh, va être dit que euh, nous ne sommes pas parfaits mais nous allons le devenir parce yes. Qu qu'on veut ressembler à notre Père Jésus. Qu on veut ressembler ah à notre Père. Yes. Et lui est parfait. Lui, lui, lui est parfait. Yes. Ça bounce ici. C'est ça, bon, bounce un petit peu sur ce qu'il vient de dire. Yes. Et c'est vrai, il a parlé de ressembler à Jésus. Mm. Et en fait, on a reçu le Saint-Esprit. Ouais. Et le Saint-Esprit est parfait, en fait. Ouais. Et yes. on l'a reçu à 100% en nous. Ouais. Donc ça veut dire que la perfection, en fait, elle est en nous. Ouais. Et donc quand on dit qu'il faut ressembler à ça, c'est ressembler au Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Yes. Ressembler yes. à Christ en nous. Ouais. En fait, le truc, c'est quoi C'est qu'on accepte Jésus. Jésus vient vivre en nous. Yes. Mais le but, ensuite, c'est qu'à terme, on puisse évoluer. Et que nous, être imparfaits, ce parfait qui est en yes. nous, puisse yes. se manifester Laisse ressortir. Oh, laisse faustir. Faut, faut... Oh. bounce bah, euh, aussi. Ici, c'est la l'avant d'argent. Vas-y, bounce aussi. Okay. Faut bounce. Oh, le premier bounce, c'est faustir. Oh, là, là, là. là, là, là, là. Vas-y. Vas vas euh, du coup, comme, enfin, comme vous le dites, on parle d'évolution. Yes. On parle euh, d'imperfection. Ouais. Et j'aimerais dire, en fait, que bah, nos imperfections aussi peuvent être un tremplin, en fait. Être oui. un oui. tremplin. Ok. Nous aider, en fait, à aller, en fait, vers cette perfection. Aller vers cette perfection. En fait, nos défauts, nos faiblesses, c'est pas seulement, en fait, pour, comment dire, de me dire ouais, toi t'es comme ça, t'es comme ça, mmh. mais non en fait pas du tout, ça peut t'aider même en fait à, à aller en fait euh, bah, vers ta destinée. Wow. Là aller vers ta destinée, yes. exactement. Ouais. Il faut les reconnaître, il faut les mmh. assumer en fait. Yes. C'est yes. comme ça qu'on évolue d'ailleurs. Yes. Yes. J'aimerais dire quelque chose qu'elle a dit qui m'a fait penser à quelque chose que tu avais dit. Oh là là oh là là oh coup tiens tu ouais en fait euh... non en fait euh, elle a dit qu'en fait nos imperfections peuvent être un tremplin ouais. et une fois tu avais dit que souvent ceux qui entendent le mieux la voix de Dieu c'est ceux qui au départ ne l'entendaient pas bien parce que okay. parce que du coup non ceux qui enseignent le mieux à l'entendre parce ouais. que du coup comme mmh. ils ont galéré mmh. pour yes. l'entendre ils, au final, savent, ils, ça, ils, ils yes. savent comment l'enseigner mmh. yes. ils, ils ont... savent comment ils ont trouvé à l'entendre voilà, okay. et du coup ils peuvent mieux l'expliquer et je trouve que les imperfections c'est ça en fait c'est bah, comme j'ai un défaut dans ça, ouais. je l'améliore et ensuite je peux aider d'autres personnes qui ont personnes. des imperfections ça, à, à devenir ben, comme moi. Et, de et ça peut même être un tremplin donc, pour les autres, Faustine ouais, ça, ça. Ça. Ça. ça peut être un tremplin pour les autres. Mais maintenant, regardez bien, on entre donc dans le royaume de Dieu, yes. mmh. on est des êtres imparfaits, mmh. Mmh. mais on tend vers la perfection. La, la perfection, en gros, c'est ressembler à Jésus. Yes. Yes. Le but de la vie chrétienne, ouais. c'est ressembler au maximum à Jésus. Le but de la vie chrétienne, c'est pas c'est euh, c'est pas, euh, pas, pas être là et aller yes, à l'église. Le but de la vie chrétienne, c'est ressembler à Jésus et accomplir le pourquoi. Eh bien, on est sur la terre. Le but de la vie yes. chrétienne, c'est devenir celui que Dieu a prévu qu'on devienne. Yes. Pas yes. Mais entre celui que je suis et celui qu'il veut que je devienne, il y a un temps entre yes. les deux. Amen. Il y a un temps de formation. Yes. Il y a un temps où mon imperfection est corrigée. Amen. Il y a un temps où mes défauts sont travaillés. Yes. Et dans ce temps-là, tant que je n'assume pas que j'ai des défauts, des imperfections, yes. ça yes. va jamais travailler. Amen. Et aussi, yes. la Bible va dire une chose. Elle va dire que euh, tant, quand on vient dans le de, de Dieu, on est un enfant Ouais. Et en fait, le truc, c'est que l'enfant doit devenir fils, en fait. Et ouais. la Bible dit que... Quand... Ouais. Doucement, doucement, frère. Là, tu vas dans... Vas-y, vas-y, vas-y, vas, -y, vas, -y, vas, -y, vas -y, frère. Vas-y, vas-y. Donc, du coup... Oui, les <rire> on est un enfant, non, pas très Vas-y, vas-y. Quand on est un enfant, la Bible dit que quand on est un enfant, en fait, on n'est on pas différent d'un esclave. Ok, parce ok, on est un enfant. ok. Yes. okay. Amen. On va aller doucement, va aller William. Doucement. <rire> ok, donc comment dans le royaume de Dieu, on a un enfant, il faut apprendre. Yes. Il faut apprendre. Yes. Amen, William. Ah, voilà. Il faut mm. apprendre. Et du coup, il faut apprendre pour pouvoir... Évoluer en maturité. Amen. Voilà. Et quand wow. on évolue en maturité, en fait, simplement, on arrive à un niveau où après on va dire. Et que vous n'avez pas vu qu'avant de ses cette bounce, en fait, je vas appuyer avec sa petite main là, ça fait. ça fait. Non, frère, appuie vraiment, mon frère, appuie vraiment. Oh, ouais, mon frère, casse pas la table. Non plus le vas-y, là, il veut parler. Frère, là, as <rire> il a fait un à parler. Vas-y, vas-y, vas-y, dis-nous. Je voudrais rejoindre sur ce qu'il a dit par mm. rapport au fait qu'on est des enfants et on apprend. Mm. C'est que nous sommes chrétiens. Et chrétien, c'est quoi? C'est être disciple de Jésus. Mmh. Et c'est qu'au fur et à mesure de notre croissance, que lorsque justement on va apprendre à ressembler à Jésus, ouais. en fait, c'est là qu'on va commencer à devenir parfait. Parce que okay, justement. Le Maître, c'est Jésus, et nous, nous sommes ses disciples. Yes. Oui. Autrement dit, sa perfection va déteindre sur nous. c'est pour ça que nous allons devenir parfaits, parce que Amen. nous sommes des Amen. disciples de Jésus. Sa perfection va, va déteindre sur nous, yes. va nous ressembler de plus en plus. Et J'aimerais dire que euh, lorsqu'on parle d'être parfait, on ne parle pas d'être là, d'être... Lorsqu'on parle d'être parfait, j'aimerais aussi définir cela, c'est qu'on parle d'être celui que Dieu veut qu'on soit. Yeah. Yeah. Lorsque yeah. vous acceptez yeah. Jésus, euh, vous êtes imparfait, mais vous recevez mm. en vous un être parfait, mm. le yes. Saint-Esprit. Et le but de ce Saint-Esprit-là, c'est de vous travailler, de vous yeah. former, yeah. jusqu'à ce que vous deveniez pleinement celui qu'il vous appelle yes. à mm. okay. devenir. Amen. Oh. Oh. Non, mais du coup, bon. Du euh. coup, je vais C'est ma première émission, je voulais pas casser. du coup, bah, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience qu'on a le Saint-Esprit en nous. Vous Parce que parfois, euh, lorsqu'on lorsqu'on, on fait face à nos défauts, mmh. à ouais. nos imperfections, on se dit Mais comment je vais pouvoir changer ça Comment mmh. je vais faire pour, mmh. pour pouvoir changer bah. On bah. Bah. Bah. Bah. Euh... Pour pouvoir bah. changer ouais. ça et tout. Et euh, du coup, bah, en fait, il faut que tu laisses le Saint-Esprit euh, t'aider. Il, il faut que tu puisses reconnaître en fait, que, bah, que oui, tu as des faiblesses. Il faut yes. que tu ailles dans ta présence et que tu lui dises Amen. oui. Amen. Exact. Tu, voilà, j'ai des... des faiblesses. Aide-moi à, aide à changer ça. Mmh. C'est ça, parce et... que... Bah, vas-y, vas-y. Oui. <coughs> vas-y. Et du coup, même dans 2 Corinthiens... De Corinthiens <rires> bon. Corinthien, quoi j'ai n'ai l'impression pas de double max. Vas-y, De Corinthiens quoi 2 Corinthiens 12 au RCV. Okay. Euh, il dit, ma grâce te suffit. Mm -hmm. Et en gros, fait, c'est dans, dans. Il tes... dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Voilà, c'est ça. Wow. Exactement. Ma puissance s'accomplit en fait, fait, en fait, dans tes faiblesses. Yeah. Et c'est là que, en fait, lorsque tu es faible, en fait, Dieu se glorifie encore plus. Yeah. Oh. Parce que Dieu aime les choses incomplètes. En fait. yeah. Je aime Pour les, les, les compléter. Ouais, Amen. Ça. Dieu aime les choses incomplètes. Dieu aime. Euh, en fait, Dieu, c'est un Dieu, il aime la, la foule Le challenge. En fait. yes. yeah. Parce qu'il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne, c'est que dans le monde, il euh, y a un... Y a, y a, comment je peux dire ça Il y a un standard de perfection à fournir. Oh, yeah. On doit être beau, on doit être belle, on doit être... Bon bah gloire à Dieu Mais on doit être comme si, on doit être My comme God. ça, on doit être comme ça, on doit être comme ça, comme mm. ça, comme ça, yes. Et du coup, en fait, ça nous pousse à essayer au maximum d'être parfait, yeah. sans assumer nos imperfections, ce qui nous empêche au final de l'être. Yeah. Parce ah. qu'on devient parfait. On, tu as dit tout à l'heure que... Euh, tu as dit quoi ton truc de fabriquer c'est quoi Imperfait, Quelque chose d'imparfait, c'est quelque chose qui n'a pas encore qui été achevé. achevé. Yes. Qui n'est pas achevé. Guys, yes. il faut reconnaître, voilà, et comme tu dis, dans la présence de Dieu, les reconnaître. Yes. Yes. Voilà mes fautes, voilà mes erreurs. Je les regarde, ok. Donc je dois travailler sur ça, ok Seigneur, il faut qu'on travaille sur ça, mm, ça, mm, ça, mm. ça, ça, ça, ça, Parce que je ne suis pas encore achevé. Yes. Mais je tends à l'être. Yes. C'est ça. Wow. La première étape, je pense, pour euh, devenir parfait, en gros, c'est déjà assumer qu'on n'est pas parfait. Assumer qu'on n'est pas parfait. Parce que, en yes. a... qu un truc, c'est. Lorsqu'on est enfant, des fois par exemple, on va casser un verre mmh. et on va essayer yes. de cacher le fait que le verre mmh. est, cassé, mmh. que le vase wow. est cassé. On va mettre genre du scotch et tout pour mmh. essayer de recoller. Et après, nos parents vont voir que mais t'as cassé le bail, mais yes. A yes. de faire <rire> tort, <rire> en, fait, <a rire> tort, en fait. Et des fois, en tant que même, en tant que chrétien, genre, je pense que certains jeunes chrétiens ou même mmh. jeunes en yes. général ont la pression dans le sens où il faut que je sois parfait, surtout yeah. avec les réseaux, Donc ils n'assument pas leurs erreurs. exactement. Oui, en fait, l'image est plus importante que ce qui se passe réellement fait. La couverture du livre est plus importante que ce qu'il y a à l'intérieur. Mais okay. je, vais, je, vais ce, je vais prendre, je vais prendre, je ce, ce bas. <rire> la couverture du livre est plus importante que ce qu'il y a à l'intérieur. En yes. yeah. vérité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, c'est bah, bah, important. J'aimerais rebondir ah, sur ce qu'elle a dit. C'est comme bah, les Pharisiens, ils montraient que ah moi t'as eu moi. Je suis... Ah c'était les derniers dévosses. <rire> en fait, ils aimaient bien montrer que bah, moi je suis parfait, mmh. moi je, je vais au yes. temple. Moi, euh, <rire> Moi, je vais <m> alors... <rire> Moi, je vais là je bon. Et donc, Dans le fait de ne pas assumer... Comme ils n'ont pas assumé leurs erreurs, leurs imperfections... Alors qu'à l'intérieur, en fait, bah, en fait c'était... C'est vide. vide. vide. Yes, Parce que ça. si on, aussi, on parle de pharisiens, vous savez que la Bible va dire que les pharisiens savaient qui était véritablement Jésus, ouais. mais ils n'ont pas accepté de reconnaître qui était véritablement ça, Jésus. Bah, Jésus. Bah, Parce que s'ils l'auraient reconnu véritablement, leur titre-là de pharisiens serait un peu tombé. Yeah. Alors, ils n'ont pas, pas accepté de reconnaître qu'ils étaient dans le faux, mm. leurs imperfections, donc. Donc, ouais. Et au final, mmh. et bien, ils n'ont jamais progressé, ils sont yes. restés pharisiens yes. ad vitam et Alors ça. que s'ils auraient admis, yes. voilà, je suis imparfait, ce que je crois là, c'est faux, à Jésus est pour la vérité, admettons, mmh. yes. leurs imperfections, ils auraient tendu vers la perfection. Yes. Yes. Mais du coup, c'est là qu'on voit que. Euh, reconnaître nos imperfections, il faut de l'humilité. Yes. Il faut l'humilité. Il faut, c'est ça qui conduit au final vers la gloire. Yes. Tu sais plus de la gloire. Non, Dieu ça. aime ça en fait. Mm. Dieu aime ça qu'on lui parle clairement, qu'on lui parle avec notre cœur et tout, parce que dans tous les cas, il est celui qui nous connaît le mieux. Mais il nous connaît ah, ça, nous ça va quoi Tu peux bien cacher les trucs. Tu peux ça cacher ça. devant les hommes, non mm. Je suis comme ça. Dieu connaît ton cœur. Yes. Frères, sœurs, assume tes erreurs, yes. assume tes yes. imperfections, travaille-les, et elle l'a dit dans un endroit, dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est une usine de fabrication. Qui nous fait passer de celui qu'on était à celui qu'on est appelé à être. Yes. Guys, le challenge de la vie chrétienne, c'est réduire l'écart constamment entre celui que je suis et celui que je suis appelé. Yes. C'est réduire l'écart entre les deux. Yes. Et le lieu où on réduit l'écart, l'usine de fabrication du chrétien, yes. l'usine yes. de perfectionnement du chrétien, s'appelle la présence de yes. Dieu. Yes. C'est là-bas que le Seigneur raye ça dans notre cœur, raye ça dans notre caractère. Yes. Change ça, tourne cette vis-là, tourne ce bouton, ou je sais pas quoi, ce boulon, yes. appuie sur ce bouton, mais il nous amène à progresser. C'est la présence de Dieu. C'est vraiment pas... fort yes. par rapport à la présence de Dieu et par rapport à... Dieu. Parce qu'on dit qu'il aime ça. Mmh. C'est pas parce que Dieu se glorifie dans le perfectionnement, mmh. en fait. Mmh. C'est-à-dire que Dieu va pas se glorifier dans le fait que ah oh bah t'es parfait c'est bon. Oh là mmh. là là là. Attends attends mais là c'est non mais non, mais là non. Attends mais là tu, tu me permets de, de... non mais attends mais là tu fais quelque chose de parfait. Yes. Yes. Là, parfait. Allez, tu es parfait. là toi aujourd'hui t'es parfait. Yes. Non. Yes. Attendez Dieu ne se glorifie pas dans le fait que tu es parfait fin. Mmh. Parce que si tu es parfait fin Dieu n'a rien fait dans l'histoire. Mais Dieu prend quelqu'un d'imparfait l'amène à se parfaire comme ça yeah. tu peux dire regardez ce qu'il était C'est même pour ça qu'on aime bien ici. Parler de Jacob. Voilà, c'est bon. Voilà, vous allez laisser finir les gens. Je... Aujourd'hui, vous vous laissez parler. Non, je vais te donner, mais yes. c'est pour ça qu'on parle beaucoup ici de Jacob et d'Israël. Yes. Et que Dieu va dire ce que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Yes. Et yes. il dit Jacob à la place d'Israël. Parce que si Dieu disait Israël, Dieu est alors le Dieu du parfait. Yes. Mais Dieu est le Dieu de celui qui a pris l'imparfait, qui l'a ramené. Ah. Parfait. Yes. C'est ça, en fait. Amen. Je vous les pense. Yes. Et c'est pourquoi euh, on doit vraiment être le plus humble possible et reconnaître nos torts envers Dieu, qu'on n'est pas parfait, mais on cherche à le devenir. Exactement. Et que, euh, en fait, c'est important de demander, euh, dans la communication, en fait, on communique avec Dieu. C'est à... la communication Dans dire... oui. <rire> la prière, la prière. La prière. Voilà, je on a la prière. <rire> Qu'est-ce que tu fais, là Moi, je communique, je suis dans pourquoi... la... Com... Vas-y. Yes. et c'est pourquoi c'est important de... De, demander à... de demander à Dieu sincèrement fait de moi que je puisse devenir parfait. Fais en sorte que vraiment je puisse être la meilleure version Trosse, de moi-même. Moi c'est ça. ça. Quand on parle de, per de perfection, Cameron, on ne parle pas d'être là, d'être vraiment, vraiment le, le meilleur parmi yeah. tous. Non, on parle oh. d'être le ça. meilleur toi, en fait. C'est ça. ça. Parce qu'il faut définir. Parce que quand on parle de perfection, on se dit, waouh, oh my God, mais c'est le meilleur des meilleurs. Non, c est c est on n'est pas en compétition. La seule personne qui vous êtes en compétition, c'est vous-même. Vous yeah. le challenge, c'est devenir celui que vous êtes appelé Amen. à devenir. Amen. Qui yes. Dieu veut que tu sois, frère qui Dieu veut que tu sois sœur Qui Dieu veut que tu sois maman Qui veut que Dieu, que tu sois, Dieu yes. veut que tu sois papa Qui Dieu veut qu'on soit Amen. chacun yes. d'entre nous mm -hmm. Qui Dieu veut qu'on devienne Il me dira qui est-ce que Dieu veut que tu deviennes Et le challenge, c'est chercher à devenir ce qu'il a. Yes. Yes. C'est ça, non C'est ça. Et il va dire dans Jérémie 29, 11 qu'il connaît les plans qu'il a formés. Qu'il a yes. formé. Ça veut dire que c'est des plans, c'est en formation. En fait. C'est en formation. Ça ne vient pas tout de suite. Il connaît les projets qu'il a formés. Ça veut Amen. dire que moi, j'aime ce concept-là de temps de formation. En mm -hmm. fait. Temps de temps de tu es formé yes. comme bah, les, les, les, les trucs de formation là ah, de ouais, foot, ouais, je ne connais ça. pas. Mais en gros, quand tu arrives là-bas, tu arrives avec un certain niveau, tu ressors oui. avec un tout autre niveau ça et va. je pense que c'est ce que Dieu veut pour nous. Et il a yes. dit à, à bah, Simon Pierre, du ouais. coup, il a dit bah, désormais tu t'appelles Pierre et c'est sur Ex toi que je vais former mon église, oh, yes. je vais bâtir mon église. Donc Exactement. ça va commencer bas, mais après ça va se et bâtir. À, et, après, et après, tout simplement, bah, ça va monter. Mmh. Yes. Parce qu'il y a un principe aussi que souvent on a du mal à comprendre, c'est que lorsqu'on se convertit, on veut directement entendre la voix de Dieu parfaitement. Yes. Je veux entendre la voix audible de Dieu, ah, je veux ah, que Jésus ah. me visite dans ma chambre, yes. je veux guérir cent yes. mille malades, je veux ça, je veux ça. Je veux voir le caractère yes. de Jésus directement. Guys, il y a une célèbre ph de phrase, une célèbre phrase, Rome ne s'est pas fait en un jour. Wow. Rome, yes. Guys, l'apôtre dit souvent quelque chose, c'est qu'un bungalow, c'est rapide <rire> à faire, mais un, un, un, un grand gratte-ciel, ça prend du temps yes. à faire. Si tu aspires Exactement. à être grand, yes. à aller loin, il y a la notion de temps à prendre. Yes. L'école nous apprend qu'il y a la notion de temps, mm. l'école mm. nous apprend, la nature même. Mm. Mm. Tu yes. plantes une graine, ça devient une plante, un arbre. Yes. ça, J'aimerais bien rebondir aussi pour une chose, même Dieu lui-même, mm. pour faire tout l'univers, mm. il a pris du temps. Mm. Il a pris mm. du temps pour faire une œuvre achevée qui était magnifique. Mm. Il a dû faire prendre sept jours quand mm. même. Yes. Enfin, le 6 jours yes. et le 7e et il reposer, c c yes. Voilà. Yes. Mm. Et du coup, il a pris du temps. Il... Parce qu'il aurait très bien pu le faire en une seconde. Mais comme il voulait quelque chose de bien, d'abouti, de parfait, il a pris du temps dans ce qu'il voulait yes. Et même Jésus en vrai, mm. même Jésus, il est. C'était édifiant, du coup. Vous... Ah, il <rire> était béni parce que tu disais, mais voilà, dira euh, il dira vous, gira, vous non, le couper, c'est pas grave. En fait, J'espère vraiment que c'est édifiant, vas-y. Non, en fait, bah, je voulais rebondir sur ce qu'elle ah, bah, Vas-y, on t'écoute Vous l'écoutez le public vous l yeah. ouais, On t'écoute bah, Non, je disais juste... Okay, okay. okay. euh, non, en fait, bah, l'évolution, il a dit, en gros, bah, Dieu a pris du temps à mm. former la Terre. Et Jésus aussi, il a pris du temps à, yes. à, avant de commencer son ministère. Ah, il a commencé, il a yes. commencé 30 ans de préparation. Ans. Donc, il est né, en fait. C'était Dieu, pourtant, il, mm. il est né d'une femme. Il a été bébé, il a été enfant. Et il était consacré durant son enfance, etc. Ça. Et, il et ça. ensuite, Exactement. il a commencé il à, Voilà, Exactement. il a été formé. Même Dieu. Sur Terre a été formé. cest Dieu. Yes. Oh, si Dieu même a été, été formé. cest yes. Dieu est un jeu de processus. À chaque mm -hmm. fois, on le voit dans, tout le long de la, de la parole. Mm -hmm. Dieu est un jeu de processus. Et mm -hmm. ça veut dire que quand nous aussi, on arrive, si lui-même, il utilise cette propre loi-là mm -hmm. du processus, yes. il faut comprendre que nous-mêmes, on est soumis à nous cette loi-là. Nous-mêmes, loi on est soumis yes. au le processus du celle du, temps, celle oh, du processus, ça. celle de l'évolution. Il y a mm -hmm. un yes. principe dans les choses de Dieu que euh, beaucoup, je pense, ont vraiment du mal à comprendre. C'est yes. que les choses ne sont pas. Euh, lundi, mardi, j'accepte Jésus yeah, lundi, bah, mardi, je bien. recite les morts, mardi, yeah. j'entends la voix de Dieu audiblement, mardi, top. oh yes. Jésus est venu me voir, mardi, mm. non, ça se fait de manière progressive, il y a Amen. la notion de temps, yes. dans l'écoute de la voix de Dieu, dans tous les domaines, il y a la notion yes. de temps à prendre yes. Rome ne s'est pas fait en un, un jour, yes. j'accepte Jésus, je suis imparfait, mm. il y a peut-être des défauts, mm. il y a peut-être des erreurs, il y a peut-être des imperfections, Amen. mais avec le temps, en assumant mes erreurs et mes fautes, yes. en reconnaissant mes imperfections, et en allant les travailler, où ça dans la présence de Dieu. Dans Amen. la présence dans de Dieu, de fabrication Amen. de celui que je dois être, mmh. et eh bien Amen. là, je vais Amen. évoluer. C'est là où, yes. c'est là où en plus après il y a témoignage en fait. C'est là où y a parce que, yeah. que j'étais, je ne yeah. yeah. pas yeah. témoigner yeah. si il y avait la perfection directe. Exactement. Bon. J'étais, voilà, c'est tout. Ouais. J'étais, voilà, j'étais. Alors que non, non. J témoignage. Je... Moi aussi j'aimerais que dire quelque chose. Donc, je suis non, y a pas de problème, je suis vraiment désolé. J'étais imparfaite. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Vas non, en fait, je voulais juste dire que c'est important de. Ça, il a tellement parlé à l'émission du Nouvel An que. Amen. Non là, franchement, là sur un an, là tu peux y aller. Il a tellement non, non mais franchement non mais on aurait dû appeler l'émission 2021 <rires> Il y avait quatre chroniqueurs mais n'avait Vas-y, vas-y. Non, je voulais vraiment dire que c'était important de dire dans la présence de Dieu parce que parfois on pense que euh, on pense que bah on, en fait on dit ouais je veux changer je veux changer mais on mm. va pas dans la présence de Dieu. Yeah. C'est ouais. comme les, comme les, les chrétiens ouais. qui disent ah oui non mais moi je me parle pas mais fais pas ta bible frère. <rires> non, mais... <rires> Elle ouais, dit ça, clash, mais c'est la vérité. Non, t es, t es. Toi, toi, tu reviens oh, tu première, cest toi, tu vas rester imparfaite là-bas. Hein, c'est oui. le nouveau rêve. Oh, mais c'est la, la, la fille d'Arsène, hein, c'est pas possible. <rire> frère. Wow, ah, ok, d'accord. d'accord. Eh, du coup, je voulais juste dire c'est oui, bah, important d'aller euh, dans la présence de Dieu, de poser là, d'y aller. en Parce qu'il y a un lieu dans lequel on est changé. Vous savez, j'aimerais qu'on puisse prendre ces exemples-là. Il y a tellement d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont fait des grandes choses. Regardez, dites-moi, en trois. Moïse. Moïse, Pierre. L'apôtre Pierre. La peau de Pierre. Et Jean. Jean, l'apôtre Jean. Mm. Il y a tellement... Voilà, on va prendre ces trois grands hommes de Dieu. Euh, euh, Moïse, euh, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, qui sont vraiment des exemples. Moïse yes. a séparé la mer en deux, euh, a conduit Israël euh, euh, hors de l'Égypte. Euh, l'apôtre Jean, euh, euh, voilà, l'apôtre Jean, Pierre. voilà, s'il vous plaît. Non, on, on guérissait euh, les malades. Voilà, l'apôtre wow. Pierre yes. qui, qui marchait, on mettait les malades sur la rue et, et, et son ombre guérissait les malades. L'apôtre mal, Pierre qui qu a vu des extases, yeah. des expériences yeah. incroyables. Il faut comprendre cela. Yeah. C'est yes. que l'apôtre Pierre, là, qui guérissait euh, les malades avec son avant ça, c'était un pêcheur de poissons, yes. okay, qui était là avec son, son frère yes. André, il était là, Jésus passe, dit, suivez-moi, ok, bon, on te suit, yes. hein. et ils le suivent, ok, il décide de tout abandonner, Il décide de le suivre, mais c'est le même qui a également, plus tard, qui est tombé dans l'eau, yes. c'est le même qui a coupé l'oreille de Malchus, yes. c'est le même qui, au final, a renié Jésus trois fois, en plus, yes. il était illettré. Il était illettré donc. Yes. Toi aussi attaque pas les gens qui. <rire> non mais pour montrer qu'il y a eu un processus quoi. Il y a un processus. Yes. Que... Il était illettré mais il va écrire les lettres de Pierre qui yes. sont dans la liste. Yes. Donc au final, guys, il est très ou analphabète Je ne sais pas quelle différence exactement. Est... Mais c'était illettré. En fait, analphabète quand... c'est quand tu ne connais pas les lettres quoi. Non, non d'accord. C'est bon. quand tu ne sais pas lire. D'accord. Bon. Ouais. bon, je crois que c'est ça. Bon, il est prêt, mais... God bless, bless. Alléluia <rire> <rire> Voilà, donc au final, il était illettré, un alphabet ou quoi que yes. ce soit, mais au final, voilà, il a écrit ces lettres-là qui sont aujourd'hui dans la Bible, un hein, pierre de pierre, yes. Qu'est-ce qu'on entend par là et qu'est-ce qu'on veut dire par là Ce qu'on veut dire, c'est que c'est un processus. Yes. Yes. Vous, une vous transformation. savez, une transformation. Yes. Pour évoluer, je pense que vous devez accepter qui vous êtes maintenant. Amen. Et yes. vous devez oh, maintenant man. avoir la vision de celui que vous allez être. Yes. Yes. Vous yes. savez, guys, vous devez suivre oh, yes. devant vous celui Amen. que vous allez être. C'est-à-dire yes. que c'est compliqué un peu mais vous devez voir devant vous le vous que vous allez être, et c'est derrière lui yes. que vous devez marcher. C'est derrière yeah. lui que vous devez marcher. Tu dois avoir la vision de celui que tu veux être. My God, ouais. je me souviens comment, yes. lorsque je me suis converti, j'étais rempli d'imperfections et de défauts. Aujourd'hui encore, j'ai 20 000, 20 000, 20 000 défauts. Je sais pas si les 20 000 parce que 20 000 c'est quand même beaucoup, yes. mais j'en ai plein. Mais je voyais devant moi celui que je voulais être, et yes. je voyais yes. que plus j'avançais, plus je me rapprochais de celui-ci. En fait, mm. ça. Un jour, on a demandé à Matthew McConaughey, c'est un acteur célèbre, qui a eu un Oscar, euh, qui a tourné en Interstellar. Vous connaissez Interstellar yes. Non. Pas non Toi, tu connais Jamais vu. Ouais. Okay. Okay. Mathieu McConaughey, c'est un acteur, et on lui a dit, euh, il va témoigner de cela quand il a eu un Oscar, euh, il va dire, quand j'avais 10 ans, ma professeure m'a demandé, c'est qui ton héros, et je lui ai dit, c'est moi dans 10 ans, oh oh my God. God. et 10 ans plus tard, il se reposait la question c'est qui fou ton fou héros et dit ce sera moi dans dix ans fou ah fou et en fait à chaque fois il se challenge fou fou comme ça fou fou il a la vision de qui il va être ouais c'est yes exactement ça que vous devez avoir il y a celui que vous êtes maintenant ça c'est yes il y a celui que vous allez être et entre temps il y a le toit que Dieu va fabriquer que yes le toit yes que, yes que Dieu va travailler ça en yes fait il y a le temps où tu bon l'histoire avec Jésus et Pierre qui marche sur l'eau il y a le temps où tu vas marcher sur l'eau pour aller vers Jésus en fait simplement et ça c'est le temps de fou le temps où tu dois te visualiser tu dois dire attends mais là je vais aller marcher sur l'eau pour le rejoindre celui que je dois être. Waouh Waouh Vas-y, oui, camera. C'est qu'il faut aussi avoir la maturité nécessaire pour se dire que voilà, je me visualise dans 10 ans, euh, je lève des paralytiques, mmh. euh, je guéris des malades, euh, je marche sur l'eau comme Jésus. Mmh. Et il faut vraiment, <rire> comme tu l'as dit, euh, passer, ton, du, ouais. temps la passer du, du temps dans la prière. Passer dans la prière. Parce que le problème, c'est que des fois, certains, leurs imperfections parlent tellement qu'ils ne se voient pas un jour être parfaits. C'est wow. ça, leur transformation. En fait, en fait c'est ça, ça le problème. Ça. Donc des ça. fois, c'est le, le, le, ce qu'ils voilà. sont, parlent tellement. Yes. Ce qu'ils sont, fait tellement de bruit qu'ils s'imaginent, mais comment est-ce que moi, je de c'est pour ça que c'est important bah, cette fois. émission que les gens comprennent que non c'est pas une c'est pas une finalité des mmh. imperfections yes. et aussi je me dis mais si certaines personnes s'étaient arrêtées à leurs défauts mmh. elles seraient jamais devenues ce qu'elles sont devenues si jamais sont devenues je veux. voir plus loin tout simplement faut ça, persévérer euh, plus, loin, en fait. plus loin et euh, non faut vraiment vraiment persévérer ouais. comme il a dit Guys, yes. Dieu a une vision pour votre vie mmh. Dieu a une vision pour celui que vous allez être yes. hein. et entre le temps où tu deviens celui que tu as appelé à être et maintenant et bien, et entre les temps, il y a un temps qui s'appelle le temps de là. Formation. de le temps de la formation Amen. Guys, il y a l'iPhone oh. dans, dans la tête de Steve Jobs et il y a l'iPhone ensuite dans les mains de Steve oh. Jobs yes. mais entre les deux, il y a la fabrication il yes. y a la formation yes. dans yes. l'usine, il yes. y a ah, oui. le toi que tu es maintenant, il y a le toi que Dieu veut que tu sois et wow. entre, les temps, y a la, entre les deux, il y a la fabrication dans l'usine, et on aimerait vous parler maintenant, j'aimerais qu'on parle de ce thème là l'usine de Dieu, oh. yes. l'usine qui change les pêcheurs en pêcheurs d'hommes oh, yes. yes. l'usine yes. qui change Saul en l'apôtre Paul qui change ses faces en l'apôtre Pierre qui change vous comprenez l'usine ok qu'est ce qu'on peut dire sur l'usine qu'est ce qui se passe dans cette usine c'est quoi cette usine la fossile l'usine ouvre ta bible frère l'usine moi j'aimerais dire c'est la présence de Dieu mais c'est la rencontre avec le Saint-Esprit l'apôtre Paul quand il allait sur le chemin de Damas il a une rencontre avec le Saint-Esprit et c'est là que sa vie a totalement changé en fait ses yeux sont ouverts et euh, bah, du coup, même, que, même quand euh, du coup, euh, Ananias est venu euh, ouvrir ses yeux, ça, en fait c'était aussi spirituel. Yes. Parce qu'en en fait, il. Il a rencontré Jésus, du coup ses yeux s'ouvrent en fait. Aussi, yes. Ses yeux s'ouvrent. L'usine, c'est aussi la relation avec Dieu, yes. la rencontre avec Dieu. Et j'aimerais rajouter par rapport à la présence, il y a la parole aussi, yes. parce que la Bible va nous dire que la parole de Dieu, c'est notre lait spirituel. Yes. Et le lait pour les bébés, c'est ce qui leur permet de grandir. Mm. Et donc du coup, à partir du moment où tu commences à avoir le lait, ça veut dire que tu vas commencer à grandir, à grandir. Yes. Et c'est ça la formation. La formation, c'est de grandir. La formation, c'est le temps où la parole de Dieu vient te travailler. La formation, c'est yes. le temps où dans la présence de Dieu, tu changes, tu évolues, guys. Vous Exactement. savez j'aime bien comparer la, la présence de Dieu au soleil lorsque oh, tu es devant wow. le soleil qu'est-ce qui se passe mm. tu bronzes oh, yeah. qu'est-ce qui se passe lorsque tu bronzes souvent on se dit bah juste bah, bah voilà je je, je noircis je bronze. non non non lorsque tu bronzes en fait tu es en train de quitter ton état mm. pour ressembler de plus en plus au soleil yeah. yeah. c'est ça les trucs. parce que oh, le soleil yeah. est chaud yeah. n'est-ce pas yeah. le soleil est bien yeah. bien bronzé le soleil mm. <rire> est bien bien bronzé lorsque tu es devant le soleil c'est pas seulement que tu bronzes mm. c'est qu'en fait tu es en train de quitter ton état et te rapprocher de l'état du soleil yeah. qui est yeah. chaud qui est brûlant wow, qui est bronzé et plus oh, wow. tu passes du temps dans la présence de That's Dieu, so plus tu passes du temps dans la parole de Dieu, wow. dans la révélation de la yes. parole de Dieu, dans oh. l'adoration même, euh, avec yes. des leaders rouins, avec mm. des frères et sœurs rouins, yes. euh, dans la prière, en oh, ou à l'église dimanche, ou quoi que ce soit, plus tu es en train de quitter l'état que tu es là maintenant, yes. l'état d'imperfection, et tu te rapproches de l'état ou de yes. ce que Dieu a prévu pour toi. Mm. Vas-y, dis. J'aimerais dire, en fait, bah, la parole de Dieu, bah, en vrai, l'usine de la formation, c'est aussi la parole de Dieu, mm. comme yes. vous l'avez dit, et la parole de Dieu, c'est comme un miroir, parce mm. qu'elle te montre qui tu es, et elle te montre en même temps qui, qui, tu, tu, vas devenir. Yes. Et qui tu vas devenir. Okay. En fait, le, on, par exemple, si la parole de Dieu te dit que euh, tu es une merveilleuse créature pourtant yes. tu n'as pas confiance en toi, là tu vois que, ah bah, en vérité, je suis une merveilleuse créature, mmh. mais j'ai pas confiance en moi. Donc, tu te dis, bah en fait, je dois euh, prendre conscience de ce que je suis, en fait. Yes. La parole de Dieu, c'est un miroir. Elle te montre ce que Dieu veut que tu sois en te montrant ce que tu n'es pas encore, mais ce que tu vas oh devenir. Oh. Oh. Oh okay. Et par rapport à la parole, c'est vraiment fort parce qu'il faut vraiment comprendre l'importance de la parole. Yeah. La Bible dit que euh, Jésus-Christ, c'était la parole faite chair. Mm. Et la parole, en fait, Jésus-Christ, c'était parfait. Yes. Donc, si c'est la parole faite chair et que oh. la parole, c'était Dieu, ça veut mm. dire que la parole, c'est Dieu. Et ouais. donc la Bible va dire aussi que tel il est, tel nous sommes, mmh. yes. alors si nous devenons tel il est, ouais. donc telle la parole de Dieu mmh. est en fait, mmh. et donc du coup nous devenons comme elle, yes. et à ce moment là en fait nous devenons parfaits parce que la parole de Dieu c'est Dieu, Trop bien. Yes. en fait le truc c'est quoi, comme tu dis William, c'est que, il y a un lieu, mmh. où la parole de Dieu est libérée, vous savez guys, il y a une différence <rire> entre lire la Bible et, et, et, et vraiment dans la présence de ouais, Dieu, je lis la parole de Dieu, ah. Voilà, c'est ton truc ça <rire> Guys, on parle d'une usine de fabrication J'aimerais vous dire cela, yes. vous savez euh, Je prends l'exemple de vous tous ici mm -hmm. Je prends l'exemple par exemple euh, euh, euh, bon, Dites-moi un, un serviteur de Dieu David, David par exemple, non si ben, on va prendre David. David est devenu un très très grand roi, un des plus grands rois de l'histoire. Yeah. Mais David à la base c'était le huitième frère que personne ne considérait. Oh, yeah. Vous comprenez ou pas Qu'est-ce qu'il y a eu entre le David le huitième frère celui qui était en train de gérer les brebis de son père mmh. qui puait euh, la brebis parce que les brebis ça pue ça sent mauvais. C'est quoi la <rire> différence qu entre David le berger et David le roi C'est entre temps la formation. Mais regardez, yes. Dieu lorsqu'il voyait David le berger, Dieu voyait David le roi déjà. Wow, yeah. et celui que vous êtes là maintenant, qui vous êtes maintenant Dieu voit bien au-delà yes. de ça. Dieu a une vision. Et ça, vous devez le découvrir. Des fois, oh yes. on ne croit pas à l'appel que Dieu a pour nous, à la mm. vision que Dieu a pour nous, parce qu'on se dit Oh là là, mais moi là. Oh yes. Ah, mais Comment comment je pourrais devenir Exactement. ça Comment en allant dans l'usine de la fabrication de yeah. Dieu Il y a Exactement. un lieu où l'orgueil devient humilité. Yeah. Il y a un lieu où la haine devient yeah. l'amour. Yeah. Il y a un lieu où l'amertume devient le pardon. Yeah. Il y a un lieu où le péché devient la sainteté. Yeah. Lieu devient la sainteté. Yeah. Ce lieu-là, c'est la présence de Dieu. Yes. Là où tout est changeant en son contraire. La Bible va dire qu'il qu appelle yeah. les mmh. choses comme si elles étaient alors qu'elles n'existent mmh. pas. Mmh. Alors la perfection que tu n'es pas encore, yes. il va l'appeler déjà alors que tu ne l'as pas encore manifesté. Mmh. Mmh. Dans mes 12, allez, bon. <rire> <rire> Je rigole exactement. Il nous appelle. Yes. Il a une vision pour nous. My God. Alors que Moïse est là en train de tuer un Égyptien comme ça. ça, Dieu voit celui qui va libérer Israël d'Égypte. Yeah que David est là comme oh, ça en train de gérer les brebis, Dieu voit le roi d'Israël. Alors que Pierre est là en train de renier Jésus, Dieu voit ça. Oh, Pierre va renier Jésus trois fois My en une soirée, God. mais quelques quelques jours plus tard, des dizaines de jours plus tard, Pierre va gagner 3000 âmes en une prédication. Wow. Si il a renié Jésus trois fois en une soirée, il va gagner plus tard 3000 âmes en une prédication. Oh, C'est qu'est-ce qui s'est passé Dieu avait toujours une vision pour lui. Oh, Et Dieu tu toujours on une vision pour lui. lui J'aimerais dire c'est pour ça qu'on doit aller dans la présence de Dieu, mais on doit aller aussi télécharger la yes. vision de Dieu mmh. pour nous vivre. Parce que c'est vrai qu'on se voit comme on est là, mmh. mais lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu ne vas pas voir la même chose. En fait, yes. yes. tu, tu vois, en fait, tu vois, euh, tu vois dans le son ouais. en fait, tu vois plus, tu ne vois Amen. plus euh, Faustine, celle qui est là, mais tu vois une Faustine dans dans le en fait. Amen. La Exactement. Qui, qui va lever des paralytiques, la Amen. poste qui va Amen. parler yes. de Jésus. C'est là, là, là que tu vois tout simplement que Dieu ne te voit pas là comme tel yes. Toi, tu te vois comme tel es, mais ça. Dieu te voit comme tu seras yes. et comme t'es appelé à être. En, en fait, fait c'est lui ça. seul voit notre potentiel. C'est lui seul qui va exploiter ce potentiel En fait, là. je dirais même que Dieu... Non, nous, on voit notre potentiel, yes. mais Dieu voit le potentiel yes. manifeste. En fait. yes. Yes. Voit... Il sait déjà ce qu'il a fait de nous. Yes. Yes. Ah, ça, c'est bien. Il sait déjà ce qu'il a fait de nous. C'est ça, quand il dit à Abraham, je... Je déjà établi père yes. d'une multitude, avant que tu sois formé, avant que je t'ai formé dans le monde de ta mère, je t'avais yes. consacré le prophète, voilà. ah. C'est ah. que Dieu a même naissance, <rire> voit déjà qui on est, yeah, yeah, yeah, yeah. voit déjà Amen. qui on est, lorsque Jésus va naître on va dire voici la nananana nanana, qui ôte le péché du It's monde, ta ta ta, yes. le sauveur, il était bébé, oh. mais wow. Dieu voyait déjà au delà wow. de ce qu'il était, wow. Yeah. Wow. Les hommes, nous, on voit ce qu'on est là maintenant, on yes. voit yes. remplir nos imperfections, Amen. mais Dieu voit maintenant celui qu'on va au final être. Voilà Amen. pourquoi vous devez persévérer, vous devez yes. vous battre, yes. vous devez Amen. passer le temps dans la présence de Dieu. Vraiment Parce que, guys, au-delà de celui yes. que vous êtes, au-delà de celui que nous sommes, il y en a un que nous allons devenir. Yes. Et du coup, j'aimerais dire, mais lorsque Dieu même te choisit, il sait déjà que tu vas faire des erreurs, il yes. sait déjà que tu as des faiblesses, il sait déjà que... Euh, parfois tu vas tu tomber en fait, mmh. mais yes. il t'a choisi. C'est comme David, Dieu savait, savait déjà en fait qu'il allait faire ces choses-là. Yes. Mmh. Mais en fait, il a dit C'est l'homme selon mon, mon cœur, c'est en fait. yes. lui que j'ai choisi. Yes. C'est lui, il va. Dieu va se révéler à Jérémie, on parlait de ça, mmh. et euh, il va dire Avant que je tisse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète. Amen. Et j'aime me oui. dire <rire> Quoi Moi <rire> Un enfant « Mais je suis un enfant, mais je ne sais quoi, mais je ne sais quoi, mais je ne sais yes. quoi. » Je vais lui dire « Arrête de dire que tu es un enfant parce que tu iras leur parler. » Et ta, ta, ta, ta, ta, ta, yes. ta, ta, ta, ta, ta, Il a une vision pour la vie de chacun oh, d'entre yes. vous. Yes. Et du coup, bah, c'est là qu'on voit que Dieu ne le voyait pas comme un enfant, mais comme un fils. En fait. Dieu ne le voyait yes. pas que, exactement. Ah. Dieu le voyait bien plus mature que ce ah. yes. Alors que nous, nous voyons remplis d'imperfections, Dieu voit celui, celui qu'on va devenir. Oh, yes. Maintenant, entre les deux, il y a un temps de travail. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, euh, qui deviennent celui que Dieu les appelle à être euh, au bout de 100 ans. Il y a d'autres au bout de 10 ans peut-être. D'autres au bout de 20 ans, bien la que ce soit patience. toujours une école. Yes. Mais ce qu'il faut entre les deux, c'est vrai la patience. La mais la vérité, plus tu vas à l'école, plus tu apprends à être. Plus tu vas dans la présence de Dieu, plus tu es travaillé. Yes. Il ne faut pas se mentir. Tu peux être chrétien depuis 30 ans et un autre est chrétien depuis un an. Mm -hmm. Mais en un an, il est plus Amen. devenu celui yes. qu'il est appelé à yes. être Amen. que toi. Parce que mm -hmm. toi, tu fuis l'usine, parce que tu fuis l'usine de fabrication, yes. l'usine de transformation. Yes. Mm -hmm. Tu avais dit quelque chose, tu avais dit qu'en fait en Christ, enfin avec Dieu en fait le, la mesure de temps c'est le temps que tu passes avec Dieu En fait la maturité yes. dans ouais. le monde, c'est le temps que tu passes sur la terre, ouais. mais la maturité selon Dieu c'est le, le temps que, que tu passes, passes avec, avec Dieu, Dieu. Wow. Yes. Le temps que tu passes avec Dieu et pendant ce temps là tu es formé yes. et euh, j'écoutais une chanson qui disait en gros si j'avais pas connu l'échec, comment est-ce que j'aurais pu connaître la foi mmh. si j'étais si pas tombé, comment est-ce que j'aurais pu connaître la grâce mmh. et je pense que c'est mmh. ça si j'étais pas imparfait, comment est-ce que j'aurais pu mmh. connaître, yes. connaître le Dieu parfait, wow. wow. Et comment est-ce qu'il aurait pu me perfectionner, alors mm. Si je pas tombé, comment j'aurais pu mm. ne pas connaître la grâce Ça, c'est vraiment... mm. vraiment... incroyable, ça. Yes, ouais. Et c'est ça, en fait, c'est ça, la beauté de Dieu, c'est mm. qu'il nous aime comme on est, exact. il nous aime comme on est, et ce qu'il veut, c'est qu'on évolue, qu'on progresse. Yes. Ce qu'il veut, c'est qu'on... Maintenant, concrètement, comment faire pour se perfectionner en une minute Je dirais se consacrer. Reste consacré. Moi ouais. si ouais. reconnaître d'abord c'est. Reconnaître qu'on est imparfait, par... yes. qu qu'on a des imperfections mmh. voilà. et qu'on doit aller vers la perfection. Qu'on doit, qu doit, qu doit, qu doit évoluer, simplement se yes. reconnaître. voilà J'ai des défauts dans mon caractère. Lorsqu'on vient te dire oui, tu as un défaut dans tel caractère, dis pas ah ⁇ Ah !⁇ Vous ne savez pas qui je suis Vous les persécutez Vous êtes contre ma destinée J'ai un appel, moi « Je suis un prophète, je suis un évangéliste ah, ». Non, là, pas oui. du tout. On yes. vient yes. te dire, voilà, tu as tel défaut, tu les yeah. reconnais, oh, tu yes. les acceptes. Et j'aimerais que donner une petite clé, selon moi, pour évoluer. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, mmh, en vue de l'œuvre mmh. du ministère et du perfectionnement, perfectionnement des, des saints. saints. Yes. Guys, mmh. Dieu met des leaders sur votre oh, vie, yeah, yeah, dans yeah. le but yeah. de vous perfectionner. Yeah. Yes. Exactly. Et yeah. vous devez accepter les reproches de vos leaders vous mm. devez yes. accepter d'être repris par vos leaders yes. vos yes. leaders vous disent non Amen. ça c'est mauvais tu devrais faire ça comme ça, Amen. tu te tais et tu écoutes yes. tu obéis, c'est comme ça qu'on grandit dans les choses de Dieu yes. c'est comme ça qu'on grandit, Dieu met les leaders yes. pour Amen. le perfectionnement lequel Amen. Le nôtre Amen. celui de qui Le nôtre, yes. pour l'évolution ton leader te dit non ça uh, il dira c'est mauvais mm. ou mon leader me dit Rémi ça ce que tu fais c'est mauvais, yes. qu'est-ce que je fais je me tais, je, yes. je dis merci de m'avoir repris yes. tu es yes. en train de yes. me perfectionner, merci de m'avoir corrigé lorsqu'on me corrige, lorsqu'on me reprend c'est qu'on perfectionne. C'est yes, ça. C est c est ça. Parce que dans une discipline, il y a des maîtres de la discipline. Il y a des yes. maîtres de la discipline. Yes. Wow. Il y a des maîtres qui ont déjà appris le football seul. C'est ça. Oui. Et dans Psaume 23, la Lune va dire ta houlette et ton bâton ta me rassurent. Ta et ton bâton ça me, rassure. me rassure. Yes. Quand on me reprend, ça me rassure. Pourquoi Parce que je sais alors que bah ne me reprendra plus sur ça si j'accepte et que mmh. je décide de yes. changer. Donc c'est une grâce en fait, d'être pris voilà. C'est une grâce yes. d'avoir des cela. personnes qui t'aiment assez pour te dire la Amen. vérité. Amen. Parce qu'en vrai, si on ne t'aime pas, on va te laisser être dans ton imperfection. Ah, ouais. ça, Mais si on t'aime, on va te dire non, ça c'est mauvais. Je et, pense yes. ça. et il faut reconnaître ça, il faut être humble. Souvent, non, on ne prend pas les, les reproches, les conseils, les je ne sais quoi mm. sous prétexte que non, que non. Non, c'est mauvais et c'est de l'orgueil et yes. ça Amen. nous garde dans nos bêtises. Amen. Frères, Amen. sœurs, chacun entre nous ici, que tu sois euh, le, le, le, le, le, le, le, le plus grand évangéliste des, des, des, des, des United, United, United, United, United, United States, United States. Yes. Uh, on a tous des imperfections, USA, des défauts yes. à corriger yes. et c'est en écoutant nos leaders notamment. Donc, yes, moi je dirais pourquoi? que dans le. Je vais te donner la parole, il est triste. Ah, ah, merci, là, je, là. <rire> là, je veux parler là, je veux parler. L'usine de fabrication, regardez bien. L'usine de fabrication, c'est une école. Yes. Cette école, l'adresse, c'est en Christ, dans la présence de Amen. Dieu. Amen. Yes. Les leçons enseignées, c'est la parole de Dieu. Wow. Yes. Wow. Euh, les leçons enseignées, c'est la parole de Dieu. Mais les mm. maîtres, ce sont tes leaders. Yes. Et tu dois accepter les leçons. Tu dois accepter de passer du temps là-bas à l'école. Yes. Tu dois accepter les remontrances de tes maîtres Amen. afin yes. de te perfectionner. Et ensuite, exactly. tu diras, je suis imparfait. Et alors Pourquoi yes. et alors Parce que je suis en train de me perfectionner, tranquille, oh, yes. je sais. Je yes. sais. Tu ça. relèves mon imperfection, mais dans quelques temps, tu relèveras ma perfection parce que je l'assume. Yeah. Je l'assume yes. et j'évolue. Tu voulais dire Et c'est pourquoi il est vraiment important d'accepter avec humilité les reproches de nos autorités spirituelles. Parce qu'eux voilà. savent ce qu'on qu doit faire. Mm. Parce que Ils, ils, savent, exactement ce ils faire. savent exactement et ils sont passés par là. Mm. Et c'est eux en fait qui vont nous permettre de nous perfectionner par les remarques qu'ils vont nous faire. Et lorsqu'ils vont nous reprendre et nous dire euh, frère, ce que tu fais, c'est pas bien, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Voilà, il faut, il faut accepter faut être pour ça. C'est exactement ça. Il faut, il, faut, il faut être humble. Pour écouter mm. simplement, il faut être humble. Mm. J'aimerais faire un petit jeu avec vous, ok, mmh. okay. On va oh, faire. Ok. Yes. Alors, le premier à avoir répondu à gagner. Mmh. Je vais vous donner des tas de personnes qui ont fait, qui ont commencé à un parfait, mais qui yes. ont fini soit bah, vraiment bien avancé. Mmh. Vous. Yes. Ok yes. Ok. Alors, je vous donne des devinettes. Ok Vous même derrière votre écran, vous pouvez jouer. Ok yes. Ah, Non, faut que je fasse un truc assez compliqué. Okay. Oh. Je suis né de la tribu de Benjamin. Farisien. Oui. L'apôtre Paul. Oh uh. 1-0 oh. Lorsqu'on est venu arrêter mon maître, j'ai sorti une épée pour le défaut... De Pierre. Oh, 2-0 Faut oh okay. que je sois plus zé Oh là là là là là là là là... Mais qui est donc ce Philistin pour se tenir... David, David. Oh, 3-0. Oh là là là. C'est Indira ou c'est Zidane C'est Indira ou c'est Zidane Et un, et deux. Et Indira. Ces trois personnages-là, par exemple, sont des personnes qui ont fait un nombre d'erreurs incalculables. Mais au final, à force de passer du temps dans l'usine... Regardez, un homme de Dieu disait cela. Il y a un truc avec David qui est incroyable. David va être dans le désert et il va dire « Mon âme a soif de toi. » Je ne sais pas si vous rendez compte. Vous voyez à quel point, même dans le désert, il arriva à passer du temps avec Dieu. Mmh. Il était dans l'usine de la fabrication, l'usine de la transformation, William. Mmh. Yes. Tu vois, et jusqu'à même dans le désert. Il arrivait à être transformé à évoluer. Wow, wow, yes. wow, wow, wow. Et c'est vrai. En plus, il a même dit. Euh, change mon cœur de pierre mm. en cœur de chair. Mm. Il a dit, c'est celui qui va. Dieu, c'est celui qui va le transformer. C'est l'évolution, c'est la constante évolution. Voilà, ça. La, et on aimerait vraiment, à travers cette émission, que vous puissiez comprendre cela. C'est que dans les choses de Dieu, il y a un principe à comprendre celui de l'évolution constante, celui Allez. de la progression constante. Yeah. Yes. On progresse toujours de gloire en oh. gloire. Oh. Toujours. Wow. Celui yes. que j'étais. Guys, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce que lui, il est parfait. Mm. Mais nous, on était hier, on est mieux aujourd'hui, on sera ah. mieux demain, Amen. parce qu'on yeah. est imparfait et parce qu'on progresse. Yes. Il faut accepter ce processus. Yes. Où, vous voulez celui que tu étais hier, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Yes. Tu es meilleur qu'hier, mais moins bon que demain. C'est ça. Mmh. ça la phrase. Se oh on, progresse wow. on progresse meilleur constamment. On progresse constamment. Moins bon Meilleur qu'hier, mais moins bon que demain. Ah qu bon bon bon bon que demain. On progresse constamment. J'ai fait une erreur hier, c'est pas grave. Demain, je la ferai pas. Mmh. Yes. J'ai refait yes. l'erreur aujourd'hui. et eh ben, je la ferai pas demain. Oh et man. on progresse constamment yes. et on se rapproche petit à petit de celui qu'on a appelé à être. On va clôturer en vous disant cela, c'est que vous avez une grande destinée, yes, vous avez yes, un yes. grand appel. Yes. Dieu a des Amen. projets de bonheur yes. pour vous. Dieu yes. veut vous utiliser. Dieu a des projets remplis d'espérance. Dieu a un avenir yes. véritablement pour yes. vous. Yes. Dieu a un yes. plan. Dieu a euh, une image de celui ou celle ah, que vous êtes appelé à yes. être. Yes. Et en passant du temps dans l'usine de la fabrication de Dieu, vous... Vous allez tout simplement y arriver. Vous allez y yes. arriver, vous allez devenir celui que vous êtes appelé à être. Mais avant de dans l'usine, il faut reconnaître qu'on a des imperfections à travailler. Yes. Parce et que personne ne va à l'école s'il n'a rien à apprendre. Reconnaissez yes. connaissez que vous avez des imperfections, que vous avez des choses à apprendre. Yes. Allez passer le temps dans la présence de Dieu. Vous ah, verrez yes. que l'orgueil deviendra humilité, yes. que le péché deviendra sainteté, Amen. que la haine yes. deviendra amour, Amen. que l'amertume yes. deviendra pardon. Amen. Amen. Et comme tu as dit, je suis imparfait et... Et alors Pourquoi on dit ça Parce qu'on l'assume. Et qu'est-ce qu'on fait Du coup, on va dans... La, la présence, présence de, de Dieu, Dieu. l'usine. Yes. Sur sur sur sur sur sur sur sur sur sur sur sur sur sur l'usine de la yes. transformation. Yes. Le lieu où tout est possible. Mm, le amen. lieu où le pêcheur où.. pêcheur sur oh, yes. mm. Le lieu où... sur oh. oh. oh. Le lieu le persécuteur de l'Église devient celui qui est persécuté au final. Yes. <rire> voilà. Allez là-bas. L'usine oui, oui. de la fabrication. Et comme tu parlais de la... Bon allez, on prend deux minutes encore. Mm -hmm. Comme tu parlais tout à l'heure de l'apôtre Paul. Mm -hmm. My God, mais c'est dans la présence de Dieu qu'il y a eu un changement ah, radical. Mm -hmm. wow. à yes. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Wow. C'est tout. Yes, le changement se fait où, Cameron? Dans la présence de Dieu, il y a un lieu, il y a une sphère, il yes. y a un endroit, il y a une ville, il y a un pays, il yes. y, y a un monde, il y a ça. un domaine a, dans lequel on est changé. C'est la présence de Dieu. Yes. Pourquoi Parce que aussi, c'est l'atmosphère du parfait, en fait. Waouh C'est l'atmosphère la, wow, oh du parfait. Yes. Alors, oui. Regarde même pour, pour rebondir ce qu'elle disait. l'heure elle dit Dieu prend les choses folles du monde pour confondre, confondre les, les sages. sages. Wow. Yes. Regardez bien. Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Mm. Mais pour que Dieu confonde les, chas, les, les pour que Dieu confonde des sages avec des choses folles, il faut déjà qu'il améliore les choses folles. Mais yeah. si Dieu prend les choses folles, il les met où s'il les prend dans, dans sa présence, présence. Yeah. Yeah. Dieu prend les choses yeah. folles, yes. il les wow. met dans sa présence, wow. il les transforme dans sa présence, mm. et quelques temps après avoir passé du temps dans la présence, dans l'usine, mm. il présente les, les choses qui étaient folles aux sages. C'est même qui se sont fous maintenant. Oh. Mais, mais même il y a un moment, je crois que il y avait des, des, des gens qui disaient mais l'apôtre Paul c'est pas c'est lui qui persécutait les gens mais ouais. il pas ne comprenait pas est est même ça. les il comprenait pas. Pas. Ouais. Ouais. Pas, ouais. ouais. ouais. pas par rapport aussi à Étienne Étienne quand les les personnes venaient regarder Étienne ils disaient mais la sagesse, on comprend pas ça vient de. On pas ça, là, mais... Quand Jésus faisait des miracles, c'est mais. C'est pas le fils de Marie là ah, C'est pas ah, le cousin ah, de, de Jimet là De Jibé de Jean-Baptiste ah, ah, De Jibé ah, le, ah, ah, ah, ah, le fils d'Elisabeth là C'est le fils d'Elisa <rire> J'imite de quelqu'un pour connaître qu il C'est pas le fils d'Elisabeth de, là C'était pas ah, pas ah, <rire> lui, mais il avait quelque chose d'amélioré. Ah il ah, était ah, dans l'usine. La Bible dit qu'il se levait très tôt, il devançait l'aurore. Il allait dans l'usine. Il passait de naturel à surnaturel. William, un mot de la fin. Ah, le mot de la fin. L'usine. Faut qu'on parle d'une émission l'usine. Ah ouais. Parce qu'on parle souvent de progression, mais il faut vous dire comment progresser. Et au-delà de comment progresser, où progresser yes. Yes. Il y a un endroit Les où on étapes. progresse. Il y a un endroit où on est restauré. Dieu, est il y a un, un endroit. Chirurgien, en fait. Un chirurgien. Ah, ah, est dans... Un chirurgien, yes. il va jusqu'à transformer ton cœur même. Amen. Yes. Jusqu'au plus profond de toi, en fait. Amen. Mmh. Et dans l'usine, il y a plusieurs étapes. Mmh. C'est dans l'usine et je terminerai juste en disant cela, prends le bar, on parle de la vie active, ce matin on s'est appelé, yes. on a, a prié, mmh. et quand on a prié ce matin on a parlé du bien. renoncement à soi, tout ça, yes. et la présence de Dieu était là, la parole yes. de Dieu est rentrée dans notre cœur yes. véritablement, yes. la présence de Dieu nous a remplis et c'est là alors on en ressort transformé, c'est là, yes. c'est pas dans yes. oui je vais changer, hein, je vais changer, <rire> je vais changer si Dieu le veut, hein, je vais changer. Yes. Non, c'est en on allant dans l'usine de la présence. Yes. Yes. Bref, on fera une émission sur l'usine, on espère que ça vous a béni, le public ça vous a béni ou pas Merci Willy Big, merci Faustinan, merci Cameron, merci Ndaya, et c'était Rémi de la Iglesia sur Fresh. Guys, stay blessed, stay fresh <rires> <rires> Si cette émission t'a béni et que tu veux tout simplement soutenir la chaîne Évangile TV en faisant un don, le Paypal s'affiche maintenant et les coordonnées bancaires s'affichent également. Ou sinon, si tu n'as pas l'occasion de le faire via ces moyens, tu peux contacter le numéro suivant 06 36 91 21 74 pour le faire. Et en tout cas, merci à toi.